Regardez l'Irak, la Libye. Est-ce que c'est le bonheur là-bas Est-ce que ces pays sont en sécurité aujourd'hui Nous savions tous que Kadhafi était un tyran. Mais pourquoi n'écrivez-vous pas ce qui s'est passé après sa chute Ce que vous n'aimez pas pour vous-même ici en France, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas l'exporter ailleurs. Parce que finira un jour, par ce, ce travail que vous faites pour déstabiliser les pays, finira par arriver à nos portes. Et alors, celui qui aura semé ce désordre ne pourra que récolter ce désordre. Bien sûr, un plan élaboré par le sionisme pour agrandir son État, l'État sioniste d'Israël, mais aussi le choc des civilisations. Êtes-vous prêt à un choc des civilisations Moi, je vous dis sincèrement, déjà en Europe, aux portes de l'Europe, ce sont un déséquilibre fait aussi par cet Occident arrogant et ce sionisme et ces états unis et l'OTAN êtes-vous prêt à un choc si oui, bah préparez-vous euh, le temps est venu peut-être pour que les pendules soient mises à l'heure euh, d'une guerre et d'une confrontation générale moi je ne l'espère pas ni pour la France ni pour aucun autre pays je prie Dieu pour la paix et l'entente entre les peuples. Pourquoi cherche t à déstabiliser la Russie Pourquoi que la Chine est en remorque, disons, et en préparatif aussi pour être déstabilisée Eh bien parce que euh, nous sommes arrivés ici euh, à un point où euh, rien ne se justifie par des guerres au nom d'une idéologie et surtout avec un sentiment, et une arrière-pensée économique. Le pays va vers un désordre économique. Je parle de l'Europe. Et que cherche-t-on à déstabiliser la Russie avec ce qui se prépare pour l'Ukraine et le reste Aux dernières nouvelles, les Russes. Donc j'apporte mon soutien. Euh, et les Chinois se rendent compte du grand bluff du démon de Gog et de Magog en termes religieux que je lis et du système bancaire je veux dire par là ils se rendent compte que l'or investi dans la Fed, dans la banque fédérale américaine n'existe plus avec l'histoire allemande alors où est passé cet or que cherche-t-on à nous imposer ou à nous, à nous détourner pour ne pas poser les vraies questions Où est l'or russe, allemand, chinois et, et le reste euh, du monde qui a investi cet or aux états unis Je crois que tout se tourne et tout se présage autour de cette question. Et que les guerres ou les conflits au Moyen-Orient donc un euh, avant-goût de ce qui se prépare. Les uns disent Armageddon, les autres disent El Malhamma, ou les autres disent l'Apocalypse. Sommes-nous prêts à une guerre mondiale?